Tada Bonjour à tous, donc les amis, je vais tester un petit peu euh, une manière nouvelle de travailler donc, pour vous montrer aussi comment, comment ça se passe, quand ça se passe, parce que ça ne se passe pas toujours. Donc cet été, euh, j'ai profité euh, de quelques jours de repos pour trier un petit peu euh, un carton qui était un peu douloureux, j'avoue. Un carton que j'avais laissé euh, fermer puisque j'ai déménagé l'été dernier et depuis il bah, y a eu tellement de petits aménagements à faire que euh, bah, j'avais pas j'avais pas ouvert ce carton et donc j'ai trouvé une quinzaine d'inédits que je voulais essayer d'enregistrer comme ça sans filer en live quoi sans même les avoir trop euh, retravaillé puisque je, je me souviens de tête donc la première chanson que je voulais vous faire on va faire ça à la bonne franquette ou à la bonne niçoise, hein. j'ai le miel euh, ici. Voilà, Miel Italiano prodotto in Valle Maire, de Guido Enodi, quand même, il faut le dire. Ok. Donc cette première chanson, c'est comme un... un reportage télévisé, on va dire, une présentatrice, je suis la présentatrice. Mesdames et Messieurs, Mesdemoiselles, Bonsoir Voici les titres du journal de ce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 18 membres du groupuscule Arrêtons de manger des œufs ont été abattus lundi soir alors qu'ils essayaient de corrompre la population en offrant des produits biologiques de leur jardin. À propos des conservateurs, on vient de découvrir une nouvelle génération qui ne se contente pas de tuer le goût, mais qui rend aussi dépendant du produit, ce qui va permettre sans aucun doute de relancer la consommation. Eh oui non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. De, de, de choses qui sortaient de mon esprit quand j'avais la vingtaine on va dire ça comme ça alors la chanson suivante ah. voilà c'est un on va le faire en poésie parce qu'il n'y a pas les accords je les ai pas notés Corbeau, corpabo, tu n'aimes que toi, beau salaud. Corbeau, corpabo, tu n'aimes que toi, beau salaud. Je t'ai donné, je t'ai aimé. Avec toi, j'ai fabriqué la plus belle, la plus belle, la plus belle des poupées. Et toi, trollé, tu as voulu me remercier. Tu as baisé ce gynécé de pacotille qui te voulait. Tu ne pouvais pas lui refuser pour posséder plus. Tu m'as viré. Je t'ai donné, je t'ai aimé, j'avais le droit, pourquoi te priver de tout prendre sans rien risquer? Girouette, tu n'es qu'un prisonnier. Corbeau, corps pas beau, tu n'aimes que toi, mon beau salaud. Corbeau, corps pas beau, tu n'aimes que toi, mon beau salaud. Besoin de te faire astiquer près d'une autre qui te fait briller. Girouette, un gros ventre, ça fait flipper. Alors, t'as jeté la bonne femme, femme usée. Je t'ai donné, je t'ai aimé. Une princesse est arrivée. Ça te permet de te gausser, mais sur la tête de sa mère. Tu as craché. La protéger ou bien l'aimer. Cette princesse brille plus que toi. Trop, bon, trop compliqué de partager. Toi, Girouette, tu as fugué. Corbeau, corps pas beau. Tu n'aimes que toi, mon beau salaud. Corbeau, corps pas beau. Tu n'aimes que toi, mon beau salaud. C'était l'inspiration du moment de l'histoire. Ah, Celle-là c'était pour une copine à l'adolescence qui était très très triste. Elle s'appelle Margot. Margot, que fais-tu ce soir Je ne sais où aller. Je sais bien qu'il est et je t'aime petit n'a sou. Bon. <rire> le pull de la Saint-Valentin. Celle-là était à peine finie. Mais voilà, ça fait. C'est toujours quand on cherche son pull qu'on ne le trouve pas. Et puis un jour on tombe dessus par hasard, on ne s'y attendait pas. On le voit, il nous plaît, on le prend, on le met, sans jamais se poser de questions. Mais finalement, il va pas. Il est trois fois trop petit ou trop grand, peu importe, on le repose et on l'oublie, ou bien alors c'est le contraire. Il est parfait et on se tire avec, il est parfait et on se tire avec, il est parfait et on se tire avec. Sauf qu'à force on le trouve un peu encombrant, finalement on n'était pas si mal avec l'autre, l'ancien l'était plus beau, l'était plus grand, l'était plus chaud, intelligent, l'était plus doux, l'était plus riche, l'était plus chou et surtout riche. Un jour... Le pull, tant désiré, est devenu trop petit. On a grandi trop vite et il n'a pas suivi. Quoi qu'il commence à prendre la forme, on s'y habitue en fait. Il y a des pulls qu'on ne met plus, mais qu'on stocke dans l'armoire. Pas celui-là qu'on se partout, on l'adore c'est comme ça, et depuis le premier jour, c'est comme ça, et depuis le premier jour, c'est comme ça, et depuis le premier jour, lavez votre pull à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Voilà, alors la chanson suivante, merci pour les lunettes. Un que mon cœur a aimé C'est un moment deux fois complet Parfois sans même me toucher Mais d'autres mieux vaut les oublier Un homme qui court tous les lits Qui veut les regards tourner vers lui Qui ne bouge le petit doigt Que pour se gratter les fesses Avoir ton d'or jusqu'à midi Et ses deux pieds sous la table Il sait même pas planter un clou Garde les putains Un homme qui n'est pas bien fini Qui se la compte comme ça la Et qui ne bouge le petit doigt Que pour se gratter les fesses Il voulait péter dans la soie Et mettre ses deux pieds sous la table Ça n'est même pas planté un clou On se retrouve, femme trop bonne. Pourquoi donc ai-je été si conne? Car la riviste est arrivée. J'en porterai pas le deuil Tu n'es qu'un beau salaud Merci pour les lunettes Tu n'es qu'un beau salaud J'en porterai pas le deuil Tu n'es qu'un beau salaud Ouais, voilà Après je dis pas, pas qu'elle est bien la chanson Mais voilà Merci pour les lunettes mm -hmm. oh. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre après C'est ça que j'ai retrouvé dans mes cartons celle là je l'aime bien aussi, mais c'est encore une berceuse pour euh, euh, remonter euh... le moral à quelqu'un j'aurais mieux fait de commencer par moi mais bon Et... Et ce n'est qu'ici Mais je vois que tu pleures Viens avec moi, ami. Dans ce pays où les fleurs Ne s'ouvrent que la nuit Dans ce pays où les cœurs Préfèrent la folie Et ce n'est qu'ici Que naissance et morts font encore en vie Mais ce n'est qu'ici sans envie et tu oublies tu as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 faibli qu'en douleur tu bois mais sans envie et tu oublies, tu as peur Celle-là, il ne se passe rien en fait. Celle-là, il ne se passe rien parce que c'était une musique de Benoît Serrat qui n'a pas voulu terminer le travail. Et les paroles, c'est donc une poésie. On va la faire comme ça. Blanche nicotine, blanche nicotine, blanche concubine, suis l'amphétamine, Celle au long couteau. Blanche et caline, certains les préfèrent fines. Avec moins de cerveau et déplore l'épine je fume le cigare en buvant du porto je fume le cigare en buvant du porto je perds tout espoir et garde mon cadeau noir et coquine je suis bien ta cousine suis la tourmaline celle au long couteau noir et féline j'observe et imagine concupiscente concubine vos reflets dans le caniveau sans commentaire au jour de la fourrière donc c'est une histoire vraie je suis allée dans un endroit où je ne vais pas souvent avec une copine qui voulait y aller et les enfants et on a eu la punition un jour j'ai mangé un gros burger et le prix à payé. Sortant de là Avec envie de Je vois que ma voiture Est à la fourrière C'est la vie Et qu'est-ce qu'on peut y faire Pour pas couler Moi ce que je préfère C'est me dire Qu'il n'y a pas de hasard Et aller dans la fleur De guitare Bon Un jour j'ai vu un ange dans un verre et le prix à payer fut sévère j'ai voulu l'aider à prendre l'air il m'a prise avec lui dans le verre c'est la vie et qu'est-ce qu'on peut y faire si le prix à payer est sévère il y a toujours un ciel où l'on se perd qui vaut mieux qu'une vie dans Je me suis fait un bol d'air, et le prix à payer fut sincère. Car il ne faut pas croire qu'on y perd. à fermer la porte à la misère, c'est la vie, et qu'est-ce qu'on peut y faire si le prix à payer est sévère? Il y a toujours un ciel où l'on se perd. Elle avait un petit succès relatif Quand je la chantais dans la rue, les gens hésitaient, mort de rire Le jour du poisson tu t'en vas, c'est bien ça, cette fois-ci tu reviens pas, je ne crois pas, me fais pas ça. Tes yeux manquent déjà, tes canines coquines et puis ta pâte fine, tout ce qui fait que t'es toi, t'en vas pas. Moi sans toi, ça se peut pas, ne me laisse pas comme ça, n'oublie pas que c'est toi qui es venu dormir chez moi. Y'a que toi, y'a que toi, les autres même pas, je les vois. Y'a que toi, y'a que toi, y'a que toi. Alors pourquoi le vendredi Tu deviens tout gentil Et le reste de la semaine Tu vas vadrouilles à l'envie Écoute-moi mon petit chat Je ne supporte pas Que tu ne viennes chez moi Que les jours du poisson Miaou Miaou Petite poésie comme ça Parce que Je voulais pas Rester trop longtemps sur ces trucs du passé, la chute. Je trouvais qu'il y avait quand même, quand je les ai vus, je me suis dit il y a quand même des petites choses. Les âmes dirent adieu, nous voulons faire l'expérience de la vie mortelle, car Lucifer affirme que c'est sensationnel. La sonrure le bouton que quelqu'un d'autre écrive cela moi je n'y arrive pas voilà c'était quand même ça me rappelle dans un sens de bons souvenirs donc il y a un petit air un peu à la gainsbourg et un peu les, les tonalités de, de l'album Lucy in the sky des Beatles Bon, voilà. Impératrice des pagodes, la terre tremble et l'enfant naît, ces petits fous de transhumance, de savoir qu'ils respirent, j'exume. Fidèle à l'honneur d'une vie grouillante, ficelle de malheur, honte ambulante, j'exulte. Rêveur de toujours, malhabile au mensonge, pur jusqu'à l'oubli, nos malheurs deviennent de taille. Nous sommes retrouvés J'exulte La commissure de tes lèvres Plisse vers l'oreille Et se faufile en mon âme Une pensée ou deux à mon oreille droite Je n'entends pas Je n'ai pas l'habitude Je n'entends pas Je n'ai pas l'habitude couper les doigts à la guitare bon enfin c'est une petite chanson mignonne donc celle-là c'est l'envie et tu ta ta alors attend et tu nanana, la, la la la la la la et tu ramènes l'envie d'où « mmh. okay. Douce fièvre amie, transpire mon ivresse. » On va la refaire parce que le micro il a bougé. Ok. Donc celle-là maintenant c'est l'envie. « Et tu ramènes l'envie, douce fièvre amie, transpire mon ivresse. » Caresse cette fesse, tu pleures ou bien tu ris. Tu peux aussi faire fi de l'émotion qui passe, trémolo qui agace, tu ramènes l'envie. Parti trop loin d'ici, dans une forteresse, j'avais mis ma jeunesse, un ami bien d'ici, tu pleures ou bien tu ris, les joies sont bien fugaces. Et la tâche est tenace Et tu ramènes l'envie Douce fièvre amie Transpire mon ivresse Caresse cette fesse Et voilà Voilà donc, petite... Euh... Parodie niçoise des mois un Cour à la nuit, arrive et que la terre est esnera et la lune a belle, l'eau sous les délumés, Non, oreille, <Susse> dépau non, non, non, non, des pau d'au te merveilleux qui des moeurs embellie ou Aloura carin Venice et des moeurs contre elle ou Olumio bel carin des moeurs embellie ou Aloura carin Venice en veilleux et de moures contre de l'héou au lumiou béou de moures en veilleux c'est le ciel bleu qui devia tomba et régula oh, au seli et montagne devia en cala la mar. Non, pleurirai, sereur, sereur, non, pleurirai, et non verserai Dégune à la grêle d'au te merveilleux que des moeurs embellie ou à l'ouragan et des moeurs contre les yeux au lumiopeur carine Demois, a